Chers curieux et curieux, j'ai l'immense privilège et honneur de me retrouver à côté de Jean-Michel Abrassard que euh, je suppose la plupart d'entre vous ne connaissent pas parce que... Euh, mais t'es relativement discret malgré euh, tout le temps euh, que t'as occupé dans le, dans, dans le paysage sceptique. Bien plus que, que moi ou que, ou que les vidéos YouTube. Hein. Je pense que t'étais là avant, euh, avant tout ça. Ouais, c'est clair. Et euh, Donc voilà, c'est un immense honneur pour moi d'interviewer Jean-Michel parce que euh, moi je suivais ses podcasts avant même de de savoir que j'allais tomber dans le scepticisme. <rire> <rire> Jean-Michel, je crois que j'aurais toutes les peines du monde à te présenter correctement. Est-ce que tu peux euh, un petit peu Ça, résumer qui tu es Ouais, j'ai un long parcours dans le scepticisme, alors évidemment il euh, y a beaucoup de choses à dire. Euh, principalement les gens me connaissent parce que je fais un podcast audio qui s'appelle Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. J'ai aussi écrit plusieurs livres, hein, euh, alors j'en ai écrit plusieurs sur euh, le, la, la psychologie anomalistique ou la parapsychologie. Donc il y en a un qui s'appelle Pour en finir avec le paranormal, c'est le plus récent. Et avant ça, j'avais écrit 60 questions sur, sur le paranormal et les réponses qu'apporte la science. Et c'est parce qu'en fait, ça c'est encore autre chose. Avant, en parallèle de ma carrière un peu sceptique euh, publique, mais enfin, voilà, je suis pas aussi, euh, aussi. Je suis pas une star de YouTube, mais bon, les gens me connaissent quand même. Mais... En parallèle de, de ces activités là d'écrire des livres et de faire un podcast audio, euh, j'ai fait une thèse de doctorat en psychologie sur euh, sur la, la le soucoupisme donc euh, la croyance dans l'explication extraterrestre euh, pour expliquer le phénomène ovni et donc voilà donc je, je suis docteur en psychologie j'ai fait une thèse un peu bizarre sur un sujet un peu bizarre <rire> mais qui a trait au scepticisme et donc c'est ça qui m'a amené à écrire des livres sur le paranormal et évidemment, ce dont on, vient, on va parler aujourd'hui, c'est que je suis aussi l'auteur d'une série de livres pour enfants qui introduisent la zététique aux enfants, qui s'appelle et zététicien en herbe. Oui, qui est absolument magnifique. En plus, je me permets de montrer vite fait la couverture. Bon, là, elle est toute floue sur la vidéo, mais hop, elle apparaît en tout beau, tout joli, en gros, en surimpression. C'est ça, la magie d'une technique du cinéma. Et donc, euh, là, actuellement, tu es en train de faire le tome 2. De Zach Zoé. Oui, exactement. Donc, tu... Ce que tu viens de montrer, c'est le tome 1 qu'on a, qu a financé en, en, en octobre 2018. Enquête avec au succès. Loch Ness. Oui, Enquête au Loch Ness. Et donc, ça, c'est un, un livre. Donc, ça s'adresse à des enfants à partir de 5 ans. Et évidemment, je fais ça avec un, un dessinateur spécialisé dans, dans les livres d'enfance qui s'appelle Marius. Hein, il a autant d'importance que moi dans, dans, la, dans le livre, c'est vraiment un projet qu'on fait à deux et il, bon, il, voilà, il a fait des livres pour enfants avant et euh, dans un de mes podcasts, j'ai mentionné que j'aimerais bien faire des livres de zététique pour les enfants. Alors il m'a contacté et c'était parti. Et, et donc le premier, euh, Enquête au Loch Ness, euh, c'était sur, bon évidemment que vous le devinez avec le, le titre, un peu sur le paranormal, mais c'était surtout sur euh, le, le thème central, c'est le manque de fiabilité du témoignage humain. Expliquer aux enfants que les gens voient des choses et que parfois euh, c'est pas exactement correct ce qu'ils voient. Et alors maintenant, on est dans le, on est en ce moment en train de faire le financement participatif du, du second tome qui s'appelle la mythologie qui va s'intituler, enfin si on, si on est financé, la mythologie chrétienne. Et donc on va parler du du christianisme euh, et présenter en fait la religion chrétienne comme étant un mythe hein, de la mythologie alors moi ce que j'aime beaucoup c'est que euh, ton but c'est pas de, de déconvertir ou de ou de, de faire en sorte que les enfants euh, refusent la religion ou des trucs comme ça euh, la vidéo de présentation a euh, expliqué ça super bien tu as vraiment c'est juste euh, armé pour euh, pour comprendre la notion de mythe en fait si j'ai bien compris mm -hmm. Oui, c'est ça. Parfois, on, on me dit, ouais, mais on va te reprocher de faire un livre de prosélytisme à thé. Mais en fait, c'est très. J'ai pas du tout le désir de faire un livre de prosélytisme à thé. Ça m'intéresse pas. En, en gros, l'objectif du livre, c'est introduire, enfin, essayer d'encourager les enfants à réfléchir sur le contenu de la Bible euh, de manière critique. Et donc, euh, on va avoir différents personnages qui présentent différents points de vue sur la Bible. Et à chaque fois, on a les deux héros qui sont des enfants. Bon, évidemment, ils, ils parlent comme des adultes. Enfin, bon, ils sont supposés à être en primaire, comme ça, Zach et Zoé. Mais donc, ils, qui réfléchissent eux et qui se posent des questions et donc vraiment le, le but du livre c'est que les enfants, ne... enfin, enf... essaie, on essaie de faire l'inverse du prosélytisme, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas une vérité toute faite en disant tu dois croire ça mon fils ou ma fille, euh, on leur dit voilà tu devrais te poser des questions, voilà le genre de questions que tu devrais te poser, pourquoi moi Alors donc évidemment on va, le cœur du livre, l'idée centrale du livre cette fois-ci, donc j'ai dit pour le premier c'était le manque de fiabilité du témoignage humain. Hein. Les, les, les adultes, les enfants, on a, ce qu'on aimait bien dire, c'est... La conclusion du livre, c'est que les enfants, ils ont peur des monstres en dessous de leur lit, mais parfois, les adultes, ils voient aussi des monstres là où il n'y en a pas, hein, des, des scoops volantes, ou le monstre du Loch Ness, ou le Bigfoot, etc. Ça, c'était dans le premier. Et dans celui-ci, l'idée centrale, c'est... Euh, le, les mythologies, comme la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, euh, d'autres mythologies, hein, et la mythologie chrétienne, c'est super méga cool, on, on est fan de la mythologie, on adore ces histoires, mais c'est pas parce qu'on est fan que... Que c'est vrai, que ce sont des histoires ouais. Et donc en fait, c'est de l'épistémologie en fait, complètement, pour enfants. Ah oui, c'est tout, tout à fait ça, oui, même si on essaie de. Alors, on casse le mot zététique quand même, d'ailleurs, de toute façon la série s'appelle Zététicien en herbe juste ouais. pour que les enfants apprennent le mot zététique. Euh, mais, euh, et on introduit parfois euh, un peu de vocabulaire, évidemment, mais on n'attaque on pas avec épistémologie, mais c'est ça qu'on ouais, fait, ouais. exactement. Épistémologie pour enfants de 5 ans. <rire> oui. C'est le truc bien. Euh... <rire> Okay. évidemment en fait on dit ça à partir de 5 ans mais en réalité les parents aiment encore plus le lire que les enfants je crois non <rire> oui. Non, mais euh, en fait quand et vous savez enfin vous savez peut-être pas mais il y a une revue américaine qui s'appelle la revue Skeptique hein, de Michael Charmer et ils ont une section pour les adolescents qui s'appelle Junior Skeptic et en fait tous les adultes c'est la première section qu'ils lisent hein. on aime bien lire les, les versions pour enfants <rire> on est sûr qu'on va comprendre hein. voilà exactement <rire> je dis, là je vais rien me planter ok mais alors toi tu utilises le mot zététicien mais quand tu l'utilises, toi tu l'utilises dans sa première, euh, première définition parce que toi tu as commencé quand la zététique en fait Alors moi j'ai commencé la zététique euh, enfin, bon, alors, entre le moment où j'ai découvert la zététique en tant qu'idée et puis le moment où j'ai commencé à me réclamer zététicien il y a un petit temps qui s'est passé mais je pense que c'était en, en, en 1995 que je suis tombé sur les bouquins d'Henri Brock hein, et je pense qu'en... Alors là, tu pulvérises tout le game. Hein. Ah ouais. 1995. Ah oui, oui. Et euh, maintenant, je crois que j'ai commencé vraiment à, à être un sceptique militant. Dans les, allez, euh, en 2000, je l'étais, quoi. En YouTube n'existait pas encore. Non. Je... Il y avait les, les, les podcasts sur iTunes qui commençaient. C'est pour ça que j'ai créé un... J'ai créé un podcast sur iTunes, euh, puisque c'était ça le, le truc. Hein. Euh, et puis évidemment, quand YouTube est arrivé, euh, je, me, je me suis fait avoir parce que je ne me suis pas lancé dans YouTube, non, mais c'est pas, très bien. J'ai pas le temps de, de faire de l'éditing vidéo, ça prend trop de temps. Alors, mais... c'est super drôle, parce que toi, tu es devenu un petit peu activiste zététique au moment où moi, j'étais en plein dans, dans, dans le prosélytisme de la croyance. Moi, j'étais euh, <rire> du côté de Jean-Pierre Petit, Thierry Watley, l'UFOcom, tu vois, tous ces trucs-là. Et, euh, et en fait, on a évolué en parallèle... Euh, Totalement dans, des, euh... dans, dans, dans les camps opposés. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, les, les éthéticiens, ils étaient considérés comme des, des, euh, des sceptiques par défaut, en fait, par les, par les croyants. Les croyants les voyaient comme ça, les définissaient comme ça. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Ouais, bah oui, forcément. En même temps, on a dû lire les, les mêmes gens, hein, puisque je lisais aussi du Jean-Pierre Petit, même si j'en pensais pas beaucoup de bien. Mais <rire> on lisait les mêmes personnes, en fait. Ouais. Mais... Euh, et il avait un succès dingue. Hein, ah ouais, c'était. Ouais, ouais, les... Peut-être que maintenant les gens ont un peu du mal à se le représenter, mais c'est vrai qu'à un moment, c'était. Bah à l'époque, les compteurs de vues faisaient un peu la loi sur les sur les pages web, et la page de Jean-Pierre Petit, mais le euh... compteur de vues, il est assez impressionnant. Mais bah, tu parlais de définition, bon ça, euh, en fait, en fait, non je. Je n'utilise pas vraiment la définition classique, en fait sur la page Ulule ou de notre financement, je propose une définition qui est en fait ma définition. Et donc, comme chaque zététicien voilà. je précise. Hein. Voilà c'est ça, parce que forcément en fait, c'est tellement difficile de définir la zététique. Et donc moi je définis la zététique comme un mouvement qui vise à faire la promotion de la pensée critique, de la philosophie particulièrement, la logique et l'épistémologie, et l'étude scientifique du paranormal. Mais alors je, je, dis, je, dis, voilà, je, en fait je définis ça comme un mouvement de personnes qui, sont, qui pensent de manière, dif, de manière similaire et qui font, euh, qui font des choses qui seraient... Qui, voilà, Sam il fait du scepticisme, moi je fais du scepticisme, on n'est pas d'accord sur tout, mais on a quand même un certain nombre d'enjeux en commun et, et d'idées euh, similaires. Et donc on fait partie, de, on se regroupe pour faire des choses ensemble. Pour moi c'est ça la zététique et c'est la définition que j'utilise. Je précise un truc quand même que... Bah alors malgré le fait que moi je, je, je connaissais la zététique depuis 2000, c'est uniquement quand, quand Hygiène Mentale est venue ici faire une conférence, donc il y a, il y a quoi, il y a un an ou deux, que j'ai appris, de façon définitive, que la zététique, c'était pas un diplôme, c'était pas des cours, c'était tout le temps autoproclamé mmh. et auto-défini quelque part ouais tout à fait et c'est marrant parce que donc moi, nous on a affiché cette, cette définition sur la page sur la page du, du projet et ça fait réagir hein, dans la communauté zététique parce que les gens justement ils disent mais non mais c'est pas ça la zététique la zététique c'est la discipline de l'étude du paranormal ou c'est alors ils sortent des définitions ouais, c'est l'art du doute enfin as toutes les, les définitions qui sortent hein, qu'on qu connaît bien et euh, ouais c'est marrant ça fait ça fait un peu titiller euh, ce que moi j'appelle des sceptiques débutants parce que je pense que tous les tous les vétérans se rendent bien compte que la, la zététique, il a pas, c'est un mouvement en fait. C'est pas, pas une, c'est pas une discipline. C'est certainement pas une discipline scientifique. Oui, c'est un, un gros croquis quoi. C'est un gros trait qui entoure euh, globalement un peu flou. Euh, c'est une, une méthodologie commune quoi. Oui, alors les, parfois les gens me disent « mais pourquoi tu utilises le terme zététique ?» Bon, euh, plutôt que « scepticisme scientifique », surtout que mon podcast c'est « scepticisme scientifique », alors les gens étaient surpris au départ. Que, est bah, et, et, euh, en fait là c'est purement pour du branding en fait. <rire> Parce que je pense que quand, quand, voilà, quand j'essaie de faire la promotion de mon financement participatif sur, euh, sur Facebook, ou sur Twitter ou bah, un peu partout, et que je mets euh, « livres de zététique pour enfants », mon public cible, il reconnaît ce que ça veut dire. Et donc, ouais, ouais. Euh, et c'est marrant parce que Brock, euh, en, au, au début des années 2000, a sorti un livre sur le paranormal qui s'adresse euh, à partir de 10 ans, je dirais. Hein. Donc moi, je visse plus jeune, mais euh, donc euh, un livre euh, bah, où il couvrait couv sur sujets habituels. Mais euh, dans son titre, il y a un nulle part marqué zététique ou sceptique. Et donc son livre, il est passé, euh, bon, enfin, fait, par des gens ignorent qu'il en a écrit un pour les enfants ou les adolescents, enfin, plutôt les pres ados, quoi. Mais, euh, non, je pense que, ouais, si vous faites... Enfin, voilà, c'est pour une raison de branding. Je pense que Brock, il a fait une erreur. Il aurait dû mettre zététique, -cool en gros, sur sa couverture, quelque part. Hashtag zététique. -cool. Oui, c'est ça, c'est <rit> <c 'est> toujours <ritétarche> la question. Est-ce qu'on assume ce, ce, ce flou ou pas et, que, et même quand on creuse plus profondément, moi, j'arrive moi même pas à définir des termes comme euh, euh, croyant, étonnant, et, et machin. Et dès, dès que t'essayes de vraiment aller au fond de la définition, ça... S, ça perd de sa substance c'est des généralités tout ça c'est pas euh, c'est pas vraiment définissable en fait la zététique que la zététique que je pratique c'est ce que je fais <rire> c'est ça <simple>. voilà <rire> parce que euh, si on se replonge il y a, il y a quelques dizaines d'années euh, Qu'est-ce que disaient les zététiciens sur, le, sur la religion Ils disaient que la zététique ne porte pas sur la religion. Tout ce qu'on peut faire, c'est contre-argumenter les, les arguments scientifiques de la religion. Donc, par exemple, si la, religi si la religion nous dit que euh, le sueur de tuin est authentiquement euh, le vrai sueur que Jésus a porté au moment dans, dans, lors de son enterrement, bah ça, c'est une question qui relève de la science, donc on peut qu'autre argumenter. Mais des arguments métaphysiques, alors ça c'est clairement en dehors du champ de la zététique, parce que dans l'esprit de ces zététiciens-là, il y avait une adéquation entre zététique et science, en gros. Et moi je suis en train de faire un livre de zététique sur la une introduction à la, la contre-abologétique. donc en fait je suis en train de parler de métaphysique. Donc si on tient le discours que je viens de tenir, je ne devrais pas faire le livre que je fais sous, dans, sous un label zététique, <rire> je fais exactement l'inverse. Ouais, c'est une exploration continue hein, ce, ce thème. Euh, c'est voilà. parce que moi je pense que la zététique pour moi c'est la, la, pensée, la pensée critique, la rationalité, c'est réfléchir de manière... Euh, voilà, le, le doute raisonnable, c'est réfléchir. Donc évidemment qu'on peut réfléchir à la religion. C'est pas, c'est pas, la zététique c'est pas seulement la méthode scientifique. La méthode scientifique, ça fait partie d'un, d'un mode de pensée rationnel. Et donc le mode de pensée rationnel, on l'applique à ce qu'on veut, y compris à la métaphysique, si on veut. Oui, je crois que le truc sur lequel on tombe le plus d'accord, c'est qu'en gros l'idée, c'est de réussir à trouver le moyen de moins se tromper, le, se, se tromper le moins possible. Ça, c'est la, la définition commune. Je pense qu'on a un peu tous, tous ensemble, quand on parle de communauté sceptique, communauté euh, euh, zététique, l'idée c'est de proposer des méthodes qui permettent de se tromper le moins possible. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, du coup, euh, moi, euh, bah, vu la, la série de vidéos que je fais sur euh, la grossesse, sur euh, le, bah, la grossesse, il y a cinq vidéos qui, qui, qui doivent être faites en tout, et à un moment donné, j'ai aussi parlé euh, de, de l'enfance, de la petite enfance. Donc forcément, euh, ce genre d'ouvrage, euh, bah, j'ai très, très, très envie de l'encourager. Et donc, euh, je propose une petite offre euh, rapidos comme ça, tant que le crowdfunding est encore effectif. Euh, si vous prenez euh, le bouquin euh, sur son Ulule et que vous renseignez le hashtag MrSam, si on arrive à 30 hashtag MrSam, je vous fais un live euh, spécial pour les personnes qui auront mis ce hashtag. On se fait un petit live entre nous, euh, sans limite de temps. Je réserve euh, vraiment un moment où tout le monde sera dispo. On se fera un petit doodle pour connaître les dispo les dispos de chacun. Et voilà, comme ça c'est un petit peu pour motiver tout le monde à acheter un ou plusieurs bouquins parce que franchement ça se distribue euh, pourquoi pas à noël une bonne fête païenne ah, euh... oui, oui, oui. <rire> ouais, <rire> je pense qu'il faut en avoir euh, il faut en avoir sous le coude au début on avait envisagé de... ah ouais attends avoir que dit ça et c'est vrai que donc le, le lul se termine le, le 20 mai donc vous avez jusqu'au 20, le... Le ouais, euh, voilà. ouais. ah, jusqu 20 mai 2019 je précise parce qu'il a une vidéo sur youtube vous avez jusqu'au 20 mai 2019 pour venir sur notre page et mettre le hashtag Mr Sam oui non c'est vrai qu'au début on, quand j'étais avec, avec marius mon dessinateur euh, et qu'on discutait de faire des orages de pensée critique sur la religion pour les enfants, on s'est dit, ouais, on va traiter du Père Noël ou de Saint-Nicolas. Alors c'est vrai que si on fait un livre sur le Père Noël n'existe pas et que tu fous le soir de Noël, <rire> moi je dis, c'est que ah, c'est sale. <rire> ah, c'est sale. <rire> ah, la vache. Bon, et sinon, moi, dans, dans, dans les épisodes de Mister Who, ce que j'aime bien, c'est de demander à mon invité, parce qu'on a toujours l'impression, quand on nous voit faire nos podcasts, nos vidéos, on a toujours l'impression qu'on est... Okay. Euh, des, des, des sceptiques en béton armé, tu vois, imperturbables. Et, et euh, euh, dès qu'une croyance, euh, dès que quelqu'un nous, nous expose une croyance, on la démolit, tu vois. Euh, tu, non, tu as commis un sophisme. Non, <rire> tu non, vois, ça, ça sent vraiment pas ce que je fais. Ouais. Vrai. Donc voilà, moi j'aime bien euh, justement explorer un petit peu le, le quotidien des sceptiques. Euh, surtout un sceptique de, long, de longue date comme toi, t'as as mm -hmm. donc beaucoup d'expérience, Tu as, as dû passer par des, des, des renversements de, de façons de faire, etc. Donc explique-moi Jean-Michel, comment ça se passe quand par exemple, ben voilà, on est à Noël, t'es en famille, euh, tu vois, autour de la dinde et tout, et puis tout d'un coup, il y a euh, tant de gudules que t'as plus vu depuis 5 euh, <rire> ans qui vient et qui te vante les mérites de, euh, je sais pas moi, euh, l'aromathérapie. <rire> et elle te dit euh, tout le bien qu'elle pense de l'aromathérapie. Qu'est-ce que tu fais Comment tu réagis À Noël, avec Thornguiduld, <rire> je ne réagis pas. Je, <rire> je garde mon, je, je pratique mon stoïcisme. Euh, ouais, non, mais je pense qu'effectivement, je, je enfin, moi, j'ai tendance à, à ne pas confronter euh, frontalement les gens comme ça. Le, ce, que je vais toujours, ce que je vais faire en général, c'est simplement que je vais juste exprimer le fait que je ne suis pas d'accord. Euh... Comment tu exprimes ça Parce que tu sais aussi que si tu exprimes le fait que tu n'es pas d'accord, mmh. ça risque de lancer la conversation. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, comment tu exprimes ça En fait, il faut, il faut, il faut pouvoir l'exprimer à un moment où, où il n'y aura, euh, aura pas vraiment de possibilité de continuer le débat plus loin, je pense. Mais... Euh, ou alors, ou alors je vais me contenter de dire vraiment, t'es sûr, mais vraiment juste euh, voilà, lancer, euh, ou bien juste dire, oh non, moi je suis pas très convaincu que ce soit vrai. Euh. En fait, moi mon principe c'est toujours de lancer, de ce que j'appelle planter des, des graines de doute. Hein. Et en général, le simple fait de savoir que quelqu'un ne pense pas comme toi, c'est déjà, euh, parce que souvent les gens... Ils ne se rendent même pas vraiment bien compte que tout le monde n'est pas d'accord avec eux. Bon, évidemment, il y a des sujets comme l'homéopathie ou euh, des sujets comme ça, où ils, sont, ils ont été confrontés sur Internet au fait qu'il y a des détracteurs. Euh, donc, ils savent qu'il y a des gens bizarres qui ne sont pas d'accord avec eux. Pour... <rire> Mais il y a beaucoup de sujets où les gens ne se rendent même pas compte. Euh, par exemple, les, les huiles essentielles... Ou enfin j'ai eu récemment le shiatsu aussi, c'est un type de massage japonais où, il, où on active les points de pression d'acupuncture pour guérir les maladies par massage je peux vous dire que ce qui, ce qui est frappant c'est que les gens ils, ils se rendent même pas compte que quelqu'un pourrait ne pas être d'accord avec eux donc pour moi déjà établi, enfin juste le mettre dans le l'ostéopathie c'est assez fou par exemple, ouais. l'ostéopathie le là les, tout le monde tombe des nuits en général <rire> c'est ça quoi, c'est vrai que c'est voilà et donc euh... Ou bien, par exemple, euh, même dans les sujets qui m'intéressent, qui sont moins communs, comme les arts martiaux, euh, bah, si un Aïkidoka me dit euh, « ah mon, mon Aïkido est efficace en combat réel euh, », je vais lui dire mmm, <rire> « t'es vraiment sûr de ce que tu dis enfin, ». Donc voilà, c'est vrai que c'est… Ouais, parfois, ce que je fais avec tant de Gudule, c'est que je lui offre un de mes livres. <rire> Ça, Écrivez des livres <rire> voilà. Écrivez des livres pour... Euh, pour... <rire> Très innocemment... Euh, tu, sais, euh, tu sais, Tante Guédule, que j'ai écrit un livre, tu, tu veux pas en avoir un exemplaire gratuit pour ta Noël ouais, Ça, ça, ça m'est honnêtement arrivé. Et alors, euh, parfois, ce qui m'arrive, euh, comme je suis, je suis prof, si les élèves expriment des idées en classe... Voilà, en plus, dans un contexte... En temps, je suis professeur de japonais, hein, donc je n'ai pas du tout un enseignement de type euh, scientifique, etc. Mais si les élèves expriment des idées... Euh, euh, Pseudo-scientifique, c'est vrai que je vais les, je vais les challenger, mais juste, justement en mentionnant euh, « non, en fait, je ne suis pas d'accord ». Par exemple, exemple c'est la pause, et puis quelqu'un va dire euh, « euh, je ne sais pas, moi, oh, je ne vais pas vacciner mes enfants, euh, c est, c est, les, les vaccins, c'est horrible ». Et alors, je vais dire, mais non, les vaccins, c'est super important pour les enfants. Et puis, il me faut quoi, quoi, quoi Et puis, je fais non, le cours reprend et hop, c'est fini. Ah, <rire> donc, ça. tu, tu, tu évases Pour toi, ouais. pour toi la, la graine à planter, c'est simplement de montrer qu'il existe des gens qui ne pensent pas comme eux. Exactement, Et ouais. pas besoin d'argumenter plus. À partir du moment où on montre ça, pour toi, c'est déjà une petite victoire, en fait oui mais bon, il y, y a un facteur qui va jouer, c'est le fait que je, je, je postule que les gens respectent mon opinion ou qu'ils pensent que j'ai une opinion informée et donc si mou... ils pensent pas que je suis un imbécile et donc <rire> si j'exprime une opinion ça va les titiller et vous dire tiens cette personne que je respecte c'est mon prof de japonais. C'est mon, mon, mon oncle qui a fait un doctorat <rire> en psycho. Ils ont quand même un cadre de, de référence. Et donc je, je pense que ça devrait les titiller. Mais ouais. engager le combat plus que ça. Euh, enfin le combat, le, le débat. Je, je déteste le vocabulaire de guerrier dans ce genre de situation. Il ne faut pas utiliser le vocabulaire guerrier dans ce genre de truc. Le débat avec eux, en fait, euh, l'atmosphère les, les, va bah, s'échauffer. Après, s'ils reviennent et qu'ils me disent, ouais, tu pourrais m'en dire un peu plus. Mais si, si montent. Non pas l'envie de débattre avec moi, mais l'envie d'en savoir plus, ça c'est un, une autre chose. Mais si, en fait, le, le débat comme ça, confrontationnel, euh, autour d'une table, ça, ça ne mène jamais à rien. Enfin, ça, ça, ça sert qu'à qu'à énerver tout le monde, et puis on se braque. Donc, euh... Montons un petit peu la pression, alors. Tante Gudule, euh, <rire> toujours à ce repas de Noël magnifique, euh, tu vois qu'elle est en train de réussir à convaincre ta femme. <rire> Et euh, on imagine, hein, je ne sais pas du tout euh, quelle est ta, ta, ta relation, je sais pas, ça ne regarde pas les gens euh, si tu ne veux pas que ça les regarde. Mais imaginons, voilà, elle arrive à convaincre ta femme et euh, ta femme se retourne vers toi, elle fait chérie. Dès qu'on rentre demain, on va acheter de l'aromathérapie, il faut absolument <rire> s'y mettre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là tu, tu restes toujours stoïque Tu ton, ton, ton, ton ronges ton frein, comme on dit Oui, ce qu'il y a, c'est que j'ai briefé ma femme sur ce genre de sujet. <rire> <rire> briefer vos compagnons et voilà. compagnes. Elle va me venir en, en aparté après me faire euh, euh, qu qu'est-ce qu que tu penses de ça et je lui dis oh c'est de la foutaise euh, mais euh, c'est vrai que oh, alors en plus ma, mon épouse est japonaise donc euh, elle va certainement pas se lancer dans un truc confrontationnel euh, comme ça euh, c'est vrai mais maintenant euh, évidemment hein, si, si tu veux faire monter la pression c'est sûr que là je, je rapporte un, un idéal mais dire que je ne m'énerve jamais euh, Enfin, que, que je ne rentre jamais dans le débat confrontationnel. Euh, bien sûr qu'on l'a tous fait. Mais je pense que... En fait, je l'ai toujours regretté par la suite, ça ne... Ça ne... C'est pas quelque chose qui... Où, où, où j'agresse quelqu'un en lui disant « Mais non, tu penses n'importe quoi ». Et en fait, ça porte pas de... Je vois ça souvent des, Par exemple, à Septicopub Pub, on a une conférence là. Et puis, euh, y a, on fait une conférence où on va aborder différents sujets. Et puis le conférencier parle de l'homéopathie. Puis il y a une vieille dame dans la salle qui est, est venu là, je ne sais pas pourquoi, mais elle est là, et puis elle commence à, à dire, enfin on sent bien qu'elle croit l'homéopathie, puis on va voir un, un jeune sceptique de 20 ans euh, à la fin de la conférence aller à sa table, euh, et l'engueuler le, pendant une demi-heure, euh, ah. comme quoi, <rire> qu'est-ce qu'on accomplit en faisant ça Rien en fait, c'est pas... En, plus, en fait, je crois que c'est aussi une question de représentation mentale sur comment est-ce qu'on pense que les gens changent d'avis bah, les, gens, les gens changent jamais d'avis d'un coup, hein, comme ça. Non seulement euh, quand on les engueule, on ne les fait pas changer d'avis, mais en plus on renforce leur croyances si on en croit les phénomènes de dissonance cognitive. Et puis comme tu dis, euh, il y a une phrase que j'adore, c'est euh, « euh, la remise en question s'effectue toujours dans l'intimité de la solitude mmh. ». Et ça, c'est vachement important de le rappeler, parce que... Quand on voit un espace, de, un espace comme Twitter, qui <rire> peut être une... Je ne sais pas si tu es sur Twitter toi, toi. Ah ouais, je suis tout à fait sur Twitter, mais c'est vrai que je vois, là aussi, hein, il faut éviter l'effet de « Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui a tort sur Internet, il faut que je passe trois heures à le corriger. Hein, » <rire> Et Encore une fois, hein, enfin, j'ai des idéaux comme ça dans ma tête, ça ne veut pas dire que je ne craque pas de temps en temps. Et il suffit qu'on soit fatigué, qu'on soit de mauvaise humeur ce jour-là parce que le travail était dur. Il y, y a un je... effet des fois, je remarque, où j'ai moi-même envie de, de lâcher la pression. quoi. Ouais. Il y en a un qui tombe, <rire> qui tombe mal et je me dis, oh, c'est trop, il faut au moins que j'en prenne un et que j'y réponde. Et puis évidemment, dans les années 2000, sur internet, quand j'étais un jeune débutant, j'ai passé mon temps à gueuler des gens sur internet et à les insulter, etc. Ce que font tous les jeunes sceptiques débutants. On a tous notre phase hyper agressive qui sert à rien. Il faut, il faut... Ce qui fait beaucoup de tort à la discipline d'ailleurs, parce qu'on passe pour des, des prétentieux, des pédants, des, des gens agressifs, des gens pas ouverts d'esprit alors que c'est censé être totalement l'inverse. Mais instinctivement, il y a euh, il, y a, il y a la personne qui pratique la chose, il y a la chose et il y a la personne qui pratique la chose. Et effectivement, au début, quand on est débutant, il y a rien à faire. On, on a tendance à s'emporter. Je remarque. Je pense que ce qui est super important quand vous voulez essayer de changer, enfin quand vous les, quand vous réfléchissez à comment je, comment les gens changent d'opinion sur un sujet, réfléchissez à un opi, une opinion sur laquelle vous avez changé. Et combien de temps ça a pris pour vous de changer d'opinion sur ce sujet-là Et vous allez vite vous rendre compte que ça a pris des années en général. Euh, et euh, alors si vous attendez que les, que les gens changent juste parce que vous avez trois arguments marteaux à leur imposer dessus, c'est ridicule. Puisque vous-même, vous, en fait, vous attendez des gens à qui vous, à qui vous parlez, qu'ils qu soient en gros plus intelligents que vous, puisque vous-même vous, oui, vous n'appliquez pas vos... vos... Euh, c'est parce que simplement le changement d'opinion, il se fait pas comme ça. Et si, et si vous, vous allez dans votre mémoire et que vous ne trouvez pas de sujet sur lesquels vous avez changé d'opinion, il y, y a un problème. Hein. Vous devriez changer d'opinion de temps en temps. Ouais. <rire> c'est pas normal. Même pour les sceptiques. Hein, parce que le scepticisme en tant que vérité révélée, avec, euh, on, sait, on sait la vérité sur tous les sujets, c'est pas du vrai scepticisme. Hein. Donc normalement, euh, des vrais zététiciens ça change la vie en fonction des... Des, des arguments et des preuves qui sont avancés. Il hein. y a des signaux d'alerte. Hein. Je crois que dès qu'on a envie de, par exemple, euh, rétorquer tous ces sophismes à quelqu'un, c'est qu'on est en train de merder, je pense. Oh Il ouais. <rire> y a des petits trucs comme ça. Quand on boue, là, quand on a la, le, le feu, c'est pas bon arrêter. Oui, et puis l'argumentation par les sophismes, c'est un truc qui m'horripile énormément, hein. c'est vrai que enfin, c'est le sophisme des fois sophisme, et, euh, parce qu'en fait les sophismes c'est une façon, c'est une béquille pour nous aider à mieux penser nous-mêmes, c'est pas quelque chose qu'on doit utiliser comme argument rhétorique, puisqu'en plus les trois quarts du temps, enfin souvent, les, les, les sophismes, ils sont populaires, parce qu'en fait c'est des heuristiques, donc c'est des façons de penser plus rapides, mais qui donnent des bons résultats en moyenne, et donc... Euh, c'est normal que les gens... En fait, même moi, j'utilise des sophismes, enfin, je, je réfléchis euh, avec des sophismes parfois. Donc, en fait, c'est plutôt pour vous surveiller à l'intérieur, dans votre propre mode de pensée. Et c'est pas pour aller agresser votre voisin en lui disant « Ouais, t'as fait tel sophisme. » ça... Oui, c'est pour avoir un compteur de méfiance, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, attention, là, je dois faire plus attention que d'habitude parce que je suis en train d'utiliser des raccourcis pour atteindre le, le truc que je me fais. Et en plus, est, euh, ce, qui est, ce qui est terrible, c'est que c'est aussi ça qui crée cette vision des esthéticiens qui s'attaquent uniquement à la forme et pas au fond. Mmh. Quand je repense à une, la conversation que j'ai eue avec Mouton Lucide, toute reprochable soit-elle, ou, ou, peu importe ce qu'on en pense, j'ai été obligé de l'écouter et c'est seulement après deux ou trois réécoutes que moi-même, je me suis dit « Ah, mais c'est ça, en fait, qui veut dire. » Parce que j'ai su passer à côté de tous ces sophismes, de toutes ces erreurs, de toutes ces, de toutes ces, ces approximations qu'ils faisaient pour enfin arriver à, au message qu'ils voulaient délivrer et qui n'avaient pas besoin de toute l'argumentation euh, fallacieuse qu'il y avait avant, mais oui, le message oui. était intéressant en soi. Souvent on, fait, on utilise des strawman, des arguments d'épouvantail, on s'en rend même pas compte et les sceptiques le font aussi, hein, parce que, en fait quand on ne connaît pas bien un sujet forcément, et en fait on, on est tous des débutants sur certains sujets, c'est impossible, on ne peut pas connaître tout sur tous les sujets. Donc... Et euh, oui, ce qui est très difficile, c'est ce qu'il faudrait idéalement, c'est utiliser le steelman. Donc, le steelman, c'est l'homme d'acier, hein, Superman. <rire> et le steelman, c'est qu'en fait, non seulement il faut faire une interprétation charitable de ce que dit l'interlocuteur, mais en fait, il faut améliorer son argumentation pour lui, pour dire en fait, c'est ça qu'il est réellement en train de me dire et c'est ça en fait, on, on construit son argumentation mieux qu'il ne le fait lui-même, et c'est ça qu'on attaque. Et là, vraiment, euh, si on fait ça, ça c'est l'idéal sceptique, je pense, mais euh, bon, on, on le fait pas souvent. Hein. Non, c'est très difficile. C'est tellement plus facile d'aller taper un épouvanté. De... <rire> et donc, dans, dans, dans ton quotidien, toi, le, le scepticisme, il prend, il prend quelle place à peu près T'es es connu parmi tes amis, parmi ta famille, ta famille pour être un type sceptique, une espèce de source de... De scepticisme ou c'est plutôt de l'ordre du privé c'est quelque chose que que tu réserves à tes émissions et bah, à partir du moment où tu commences à écrire des livres ça devient dur à, de le dissimuler à tes proches et à tes, à tes copains etc parce qu'ils tombent sur ton livre dans la librairie et font de... <rire> je suis tombé sur un livre d'un mec qui s'appelle juste comme toi <rire> et du coup voilà donc c'est vrai qu'en en fait quand je faisais que le podcast était encore possible probablement mais à ce stade-ci, non, hein. c'est vrai que, euh, voilà, par exemple, même d'un dans, dans, point de vue professionnel, mes élèves, c'est vrai que, je, voilà, je donne un cours de japonais, donc ça n'a rien à voir avec le scepticisme, je commence pas à, à parler de ça, mais bon, tu googlises mon nom sur internet, tu vas en librairie, tu vois mes trucs, et donc ça les interpelle, ils vont venir me poser des questions, donc il faut, il faut gérer ça. Hein. Euh, on gère ça comme on peut, en gros, hein. c'est vrai que euh, c'est pas, pas toujours facile, mais... Euh, mais oui, mais bah, sinon, mon activité sceptique, pour moi, c'est, encore une fois, c'est le scepticisme n'est pas une activité vers l'extérieur, tant que c'est plus une activité vers l'intérieur, hein. c'est toujours, moi j'essaye d'améliorer mes raisonnements, j'essaye d'avoir moins tort sur plein de sujets, euh, et donc c'est ça le, le scepticisme, hein. me rendre compte, là où j'ai, oui c'est ça, c'est comme ça que je l'applique, c'est une sorte de, ah, Hygiène mentale, c'est une sorte d'hygiène mentale, voilà. Il a un petit peu usurpé. Voilà. Je me suis retrouvé deux trois fois à vouloir dire ça et à chercher des, des synonymes. C'est une de... très bonne expression. Prendre, euh, ouais. Mais donc c'est vrai que, en fait, la zététique, comme, euh, pro... comment dire. Euh, aller convaincre les autres, euh, c'est pas du tout mon truc. Hein. En gros mes livres d'ailleurs je les écris jamais, ou mon podcast, je les ai jamais fait pour convaincre les gens qui n'étaient pas sceptiques ou zététiciens. Moi mon public cible c'est les sceptiques et les zététiciens pour euh, qu'ils deviennent des meilleurs sceptiques et des zététiciens. Et ça, c'est très marrant, parce que, par exemple, pour le livre « Zakézoïl euh, »,« L'enquête au Loch Ness » ou, ou « La mythologie chrétienne », souvent, on me dit euh, « Ah oui, mais c'est dommage, parce que euh, les enfants qui en ont réellement besoin, les enfants qui grandissent dans des familles de tenants, euh, forcément, les parents ne vont pas leur acheter ce livre-là. » Non c'est pas ça, je ne l'ai pas écrit pour les enfants de famille de non, je les ai écrits pour vos enfants à vous, parce que <rire> c'est nos enfants qu'il faut faire réfléchir, c'est nous qui devons... Enfin, Oui parce qu'évidemment quand je dis que c'est une activité orientée vers moi-même et de mieux réfléchir, d'avoir moins tort, bah, j'aimerais bien transmettre cette hygiène mentale justement à mes enfants, parce que j'aime bah, voilà, mes enfants et donc j'aimerais bien que mes enfants soient des penseurs critiques. Mais euh, commencer à essayer de... Oui par exemple, même chose pour mes autres livres, hein, pour en finir avec, les... avec le paranormal... On me dit oui, mais les, les gens qui croient vraiment dans les ovnis ils vont pas lire ton bouquin. Et je dis, mais j'ai jamais écrit ce livre pour des gens qui croient dans les ovnis. Moi, si un croyant aux ovnis le lit, bon, tant mieux pour lui, hein. de toute façon il me détestera, et puis voilà. Mais il y a des chances. Je l'ai lu, effectivement, il y a des chances qu'il soit pas tout à fait d'accord avec toi. Mais euh, vraiment, en fait, c'est vraiment pas mon public cible. Et en fait, je, je me dis, mais une fa... ça, serait, ça serait vraiment une fameuse... En fait, être prosélite, une activi... enfin, voir le scepticisme et la sceptique comme une activité prosélite c'est vraiment une perte de temps euh, maintenant s'il y a des gens qui sont curieux et qui veulent poser des questions spontanément pourquoi pas mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de malheureusement de sceptiques débutants qui voient la, le scepticisme la zététique comme une activité où maintenant que j'ai la vérité par exemple la vérité c'est je sais pas moi l'homéopathie c'est bullshit voilà ça c'est la vérité vrai et maintenant je dois aller convaincre le monde que c'est vrai euh, c'est une attitude un peu je sais pas moi euh, témoin de jéhovah ou judéo c'est on va aller taper aux portes, euh, bonjour, est-ce que je peux vous parler de l'évangile des sceptiques euh... mmh. Non, ça. <rire> l'évangile des sceptiques, c'est ton prochain bouquin. Ah, oui, c'est ça. <rire> euh, non, je crois qu'il ouais, faut... Mais bon, euh, maintenant, évidemment, euh... tout ce qu'on dit, c'est parce qu'on est des vétérans, je pense. Hein. Euh... Encore une fois, toutes les erreurs que je critique là, on les a tous faites. Hein, que... Mais alors, qu'est-ce que tu penses des démarches comme celle de Magna Bosco euh, sur l'entretien épistémique, où là, justement, il est un peu prosélyte, finalement tout en étant euh, extrêmement non frontal. Mmh. Qu Qu'est-ce qu que ça évoque pour toi tout ça bah Moi j'aime bien, parce que c'est oui, vrai que j'ai fait la psycho, mais j'ai aussi je suis fait un diplôme, j'ai aussi un, un, une maîtrise en philosophie. Donc... En fait, moi j'y vois une activité philosophique, c'est vrai que ça, ça vient de l'entretien socratique, etc. Et, euh, et c'est à mettre du côté du débat d'idées. Hein. En, fait, en fait, malgré tout ce que je viens de dire, je suis pour le débat d'idées, mais pas le débat d'idées confrontationnelles, évidemment, le débat d'idées non confrontationnelles, c'est-à-dire, euh, par exemple, aux États-Unis, ils ont une vraie culture de débat qu'on n'a pas en, en, en Europe, hein, dans le monde francophone, euh, où on prend un, un apologiste, donc quelqu'un qui défend l'idée que la foi chrétienne est rationnelle, et puis on prend un athée qui lui défend l'idée que la position vraiment rationnelle, c'est l'athéisme, et on les met dans une salle devant un public, et ils doivent débattre de manière structurée. Alors, généralement, c'est 10 minutes pour un, 10 minutes pour l'autre, puis 5 minutes de réponse, etc. Et évidemment, de toute façon, si vous commencez à hurler des insultes à votre interlocuteur, vous avez perdu le débat. Hein. C'est Commencer à agresser le mec, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il, faut être, il faut être posé, et on discute rationnellement. Et, euh, et, ça, et ça, je suis vraiment très fan. Mais alors, vous voyez que, pour revenir à l'idée de changer d'avis, aucun de ces débats n'a jamais changé d'avis personne, immédiatement. Donc, Un chrétien qui vient dans la salle et qui écoute la thé, même si la thé a des arguments vraiment solides il ne va pas tout d'un coup crier « Alléluia, je suis déconverti, je ne crois plus en Dieu ça, », ça ne se produit pas. Et dans l'autre sens non plus, il n'y a pas d'athées qui viennent en salle, qui, est, qui écoutent l'apologiste chrétien, qui se disent « Ah quand même, il a des bons arguments, oh, ah ben maintenant je me convertis, là, direct, je sors et je vais à l'église et je fais, je fais un baptême ». <rire> <rire> ça, ça ne se produit jamais, mais ce n'est pas le but de ces débats. Le but de ces débats, c'est dé, de, de faire réfléchir. Et en, en fait, je pense aussi que pour les sceptiques, enfin euh, pour moi en tout cas, le débat, une valeur intrinsèque, c'est en fait, une activité qui… Euh, comment, comment exprimer ça En fait, parfois, sur des, il y a certaines, dé, sur certaines questions, j'aime le débat en lui-même. Je ne sais pas quelle est la, quelle est la vérité. Et en, en fait, c'est très bien de ne pas savoir parfois quelle est la vérité, mais c'est le débat lui-même. Alors, c'est vrai que je prends position dans le débat tout en sachant que je pourrais très bien avoir tort mais c'est l'activité même de débattre parce que c'est enfin, ce qu'on a... ce qu appelle les lumières en philosophie, l'idée des lumières c'est qu'on doit tous débattre tous ensemble et c'est comme ça que la, la, la culture ou la civilisation progresse hein. et... mais évidemment ici quand je parle de débat, c'est pas le débat sur Twitter, oh t'as fait un sophisme oui, ou que, celui qui n'en importe c'est celui qui parle le plus fort avec le plus de style ou euh, mm -hmm. qui fait péter les plombs à l'autre euh, etc. Quoi. Et d'ailleurs euh, la mythologie chrétienne, là, le livre de Zach et Zoé pour moi c'est pas, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est pas un livre de prosélytisme de l'athélisme certainement pas c'est un livre d'introduction à la contre apologétique donc l'apologétique c'est ceux qui pensent qu'on peut défendre rationnellement la foi chrétienne et les contre apologètes c'est les athées qui contre argumentent ces gens là dans des articles de philo dans des revues pointues de philo hein, ça se fait c'est pas des trucs qui sont sur des blogs internet hein. et eh bien mon notre, le livre vraiment c'est en fait on, Évidemment, à un niveau 5 ans hein, mais on a introduit les enfants à ce débat évidemment c'est les briques de départ et on espère que plus tard mais moi je veux pas vous voyez je veux pas euh, comment dire introduire mon, mes enfants à une conclusion je veux introduire mes enfants au débat en lui-même c'est le débat qui a la valeur hein, qui a de la valeur à mes yeux c'est ça l'état du débat en fait mm -hmm. ouais. Il y a une expression, je crois que c'est Magna Bosco qui l'utilise, il dit que le but, son but à lui, c'est de réussir à placer un caillou dans les chaussures des certitudes de, leurs interlo de, ce, de ses interlocuteurs. Vraiment l'idée du caillou dans les chaussures des certitudes. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure où des gens ne savent pas que d'autres personnes ne pensent pas comme eux. C'est juste histoire de créer une petite tâche sur ce tableau un peu trop blanc de la certitude et de la conviction absolue comme ça que peuvent avoir... Euh, certains dogmes. Parce que ça, ça c'est un des paradoxes en fait de, de la zététique, c'est que souvent on, dit, on, on nous dit que euh, la zététique, c'est l'art du doute. Mais malheureusement, pour beaucoup de scepti sceptiques euh, débutants, la zététique, c'est pas l'art du doute, c'est l'art des certitudes. C'est <rire> un paradoxe. Hein. Et, euh, et en fait, moi... Quand j'étais un sceptique débutant, donc quand j'ai commencé, que j'ai lu, j'étais abonné à Skeptical Increase, à Skeptic Magazine, les revues américaines, etc., j'étais certain de plein de trucs, hein. je, savais, je savais que le paranormal ça n'existe pas, que la psychokinésie c'était de la foutaise, qu'avec les, qu les cons qui croyaient aux ovnis, <rire> j'avais plein, <rire> plein, plein, de... <rire> voilà, plein de certitudes comme ça. Et en fait au fur et à mesure que, que j'ai, euh, comment dire, euh, plus j'avance euh, dans dans les années et dans l'expérience du scepticisme et de la zététique, moins j'ai de certitude, en gros, plus je doute. <rire> et euh, c'est d'ailleurs même une question qu'on qu a abordée à ScepticoPub, c'est-à-dire à un moment, euh, c est, c est, ça peut quasiment devenir un problème, à, à, à, à quel moment, il euh, y, y a toute la problématique de, à quel moment on doute trop, et alors évidemment il peut y avoir une pensée, un mode de pensée conspirationniste qui se met en place, et puis, euh, même en philosophie, il y a eu des réflexions sur, il y a un moment, on, on un arrive... C'est un à... de relativisme, en fait. Oui, c'est ça. Et en, en épistémologie, ça peut être un vrai problème. Et à un moment, on, on se rend compte qu'en fait, on, on, on est incapable de vraiment être sûr de quoi que ce soit. Ou... Et alors, ah, finalement, on se dit, bon, bah, là, je vais faire du jardinage à la place. <rire> c'est une solution au problème <rire> Faites du jardinage. Voilà, c'est un de mes prochains livres. Zach et Zoé font du jardinage. Oui, c'est ça. Zach et Zoé sont des blasés de la zététique. Ils ont 45 ans, ils font du jardinage. Ils veulent plus rien savoir. Mais euh, ouais, je crois que. En tout cas, moi, je crois que c'est ça. C'est pour ça que pour moi, la zététique dans ma vie quotidienne, c'est lutter avec moi-même. C'est cette lutte permanente pour essayer d'établir des savoirs un peu plus certains certainement pas du prosélytisme mais alors oui voilà écouter des gens qui débattent de manière intelligente rationnelle argumentée et posée et cordiale alors c'est génial parce que évidemment ça m'aide à réfléchir à moi et alors je me dis tiens ils ont des bons arguments je sais bien que ça peut énerver des gens, mais parfois j'écoute des apologètes chrétiens et ils sortent un argument et je me dis wow, « Waouh, putain, c'est quand même un bon argument qu'il a là <rire> !» On voit que le mec, il y a, il a cogité. Donc euh, il faut aussi savoir, oh, et ça c'est un truc que je donne aux sceptiques débutants. sachez admettre que des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord puissent... Penser des choses bien de temps en temps et puis, et puis tenir un raisonnement qui soit. Que dans leur erreur, euh, ils aient quand même une méthode intéressante et, euh, et des arguments Parce que nous, et... on pense être leur erreur, oui. Ouais, parce que, oui, oui, bien sûr. Si mais euh, bien sûr, non, non, non mais voilà, c'est parce que j'essaye toujours. Euh, voilà. En fait, c'est des, des, des bémols rhétoriques que, que je mets dans ma rhétorique, mais en fait, qui m'aident à penser de manière plus juste. Hein, pour éviter aussi des effets de. Comment dire, de « eux versus nous hein. », oui, ça c'est les plivages, ennemis, ouais. euh, parce que si vous pensez que, voilà, le vocabulaire guerrier, il hein, y a « eux » et « nous <rire> ». Moi je suis pour un brouillage complet des frontières, hein. je le dis souvent, mais pour moi on est en fait tous sceptiques. Euh, dans, ouais. dans, dans la base, on réfléchit tous au monde, on peut tous connaître le, le vrai, et... Il y a juste un moment donné, nos méthodes divergent, et, et voilà quoi. Ouais, je pense que bon maintenant, on est, on est, les êtres humains sont très euh, tribaux, donc c'est normal qu'on ouais. ne peut pas s'empêcher de créer des communautés, ce que j'appelle des communautés de pensée, pour moi, comme je le disais. La zététique, je disais, c'est un mouvement, mais c'est aussi ce que j'appelle une communauté de pensée. C'est des gens qui pensent ensemble. Bah, c'est vrai qu'il y a d'autres communautés de pensée. Bon, par exemple, euh, sur l'ufologie, les zététiciens ils pensent certaines choses. Bah, la communauté ufologique, c'est une autre communauté de pensée. Ils pensent autrement sur le sujet. Et parfois, il y a des intersections et des clashs qui se font, etc. Mais euh... je le vois bien, mais avec le, le grand procès de la science où j'ai réuni beaucoup de, de vulgarisateurs ensemble, il y en a beaucoup qui m'ont dit en privé euh, « Ouais, euh, c'est pour toi que je viens, parce que lui, euh, j'aime pas trop sa façon de ceci, cela », alors qu'on est dans le même bateau, quoi. On est, euh, aux yeux du public, on fait le même job, euh, euh, faisons attention à ce qui nous rassemble et pas à ce qui nous divise. Enfin, ça, c'est ma philosophie à moi par rapport à, par rapport à tout ça. Ouais mais ça, c'est comme, comme tous les mouvements, une fois qu'ils grandissent, les, les tensions s'accentuent, etc, dans les coulisses, et après, euh, voilà, c'est Bon, ça c'est... Encore une fois, on est des êtres humains. Je pense que là, ce qu'il faut envoyer comme message aux sceptiques débutants, c'est n'idéalisez ne... pas les gens que vous voyez. Oui, surtout pas nous. <rire> c'est ça, surtout pas nous. <rire> Avant de tomber dans la zététique, est-ce que tu croyais en des trucs Est-ce que tu as été croyant dans, dans des... C'était quoi euh, avant ça ouais, Moi, je pense que j'étais euh, plus ou moins un natural brand sceptique, hein, un, ah ouais, un ouais. sceptique né. Un... Et je pense que, oui, enfin, d'ailleurs, il y a donc, dans, pour revenir sur ma thèse sur le paranormal, évidemment, il y a pas mal d'études en psychologie sur la croyance au paranormal, et souvent, les gens, ils font, les sceptiques débutants, ils se disent, « Ah, mais oui, mais ça explique pourquoi les gens croient au paranormal. » mais en fait, ces études qui expliquent pourquoi les gens croient au paranormal, ils expliquent aussi pourquoi les autres gens ne croient pas au paranormal. Hein, parce que, vous savez, c'est un système en miroir. <rire> si tu un, tel expliques Forcément. Donc, s'il y, si y a des traits de personnalité qui prédisposent à croire, ça veut dire qu'il y a des traits de personnalité qui prédisposent à ne pas croire Par par exemple, les, les sceptiques sont moins suggestionnables à l'hypnose que les non-sceptiques. Voilà. Et donc euh, c'est quand même maintenant ça veut dire... Euh, Il oui. y, y a moyen que je source euh, cette affirmation <rire> ou... <rire> tu, me, je, tu, tu me challenges là <rire> je, je te donnerai une source alors sur la... Wow. J'ai pas mal de, de sources sur la, la psychologie des sceptiques. D'accord. Euh, bon c'est moins étudié que la psychologie de la croyance au paranormal, mais évidemment, si on, enfin encore une fois, hein, toujours si on fait une étude vers la croyance, eh ben, en fait on, on, on, en biais on dit quelque chose sur les incroyants toujours. Ouais. Hein. Euh, mais euh, je ne sais plus de quoi on parlait avant ça. <rire> On, on parlait de, de toi et la croyance justement. Est-ce que c'est ah quoi oui, le, dernier, ça, voilà. le dernier gros truc auquel tu as cru et que tu t'es rendu compte que c'était faux bah alors c'est très bien parce que encore une fois, pour revenir sur la mythologie chrétienne de Zach et Zoé, là, je, en fait, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur protestant, bon, il est à la retraite maintenant, et ma mère était missionnaire en Afrique. Et, mais euh, par contre, euh, ils, étaient, euh, ils relèvent de ce qu'on appelle les chrétiens libéraux. Et donc, les, les, c'est des chrétiens qui se réclament libre-penseurs. Je sais, c'est la moitié des je spectateurs. Euh, mind blow. <rire> <rire> Quoi, des chrétiens libre-penseurs, c'est incroyable. <rire> euh, et donc, en fait, ils étaient très ouverts. Hein, et donc, même, même là, je ne peux jamais dire que j'étais vraiment un chrétien convaincu. Euh, mais j'ai quand même reçu une, une, une éducation euh, chrétienne. Donc, évidemment, je connais bien ma Bible, etc. Euh, mais dans une optique plus culture générale et c'est pour ça que le, le débat, les débats théologiques me, me fascinent hein, parce que mon père m'emmenait voir des débats quand j'étais adolescent de théologiens ou d'archéologie de la Bible et des choses comme ça donc en gros ça m'a formé euh, mais je peux pas dire que j'ai vraiment été croyant et alors évidemment à l'adolescence j'ai commencé à lire euh, l'aventure mystérieuse et euh, tous ces trucs là mais là encore je lisais mais j'étais extrêmement extrêmement dubitatif euh, et j'ai vraiment fait mes armes sceptiques à l'adolescence quand je me suis retrouvé dans une classe avec 4-5 témoins de Jéhovah et en fait, je connaissais super bien la Bible et eux, ils étaient toujours confrontés à des gens qui ne savaient pas contre-argumenter. Et euh, alors, ils venaient me voir, ils étaient complètement sidérés que je connaisse la Bible <rire> et que je ne crois pas. Et donc, on avait plein de débats, euh, surtout qu'évidemment, l'interprétation euh, témoin de Jéhovah de la Bible est assez particulière. Mm -hmm. Elle n'est pas... Elle est pas euh, elle n'est pas aussi absurde que les gens tendent à le croire, en fait. Oh non, moi je compte faire des vidéos là-dessus, ah, ouais. puisque c'est un, un mouvement que je connais très très bien. Ah, ouais. Donc euh, parfois les gens, ils s'imaginent que l'interprétation, que la Bible, fait, euh, des que font les témoins de Jéhovah, est absurde, ou un, enfin, un peu délirante, comme ça, mais non, hein, ils, ils ont une lecture assez, assez bonne. Même, même leur traduction de la Bible n'est pas si ah, mauvaise ouais, que ça. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, <rire> voilà. Et donc c'est comme ça. Et puis une fois que je suis devenu adulte, voilà, j'ai découvert la zététique, mais. Adolescence, si j'étais assez, j'aimais bien tout ce qui était ésotérisme et tous ces machins-là. Mais lire sur ces sujets-là, parce que je suis un fan de jeux de rôle et tout ça. Mais alors euh... tu réponds pas à ma question. Quel ouais, est le mais... dernier truc auquel tu as cru et que tu t'es rendu compte que c'était faux Ah, c'est ça Ouais. Bah, écoutez, ré... enfin, pas récemment, mais ces dernières années, une des, une des choses qui m'a le plus sidéré, c'est sur les ninjas. Parce qu'évidemment, pour aborder un sujet que tu n'as certainement pas ah parcouru non, bah, voilà. Les ninjas, je pas encore fait C'est même, même pas noté Parce qu'évidemment, on a, on a des représentations sur les ninjas ouais. Je vais briser des rêves, attention Éteignez la vidéo, non, n écoutez pas ce que je vais dire si Je voulais pas vous faire gâcher toute votre enfance Mais donc, voilà, on s'imagine que les ninjas sont habillés tout en noir avec des griffes de chat qui lancent des, des shurikens et, qui... et en fait en fait, ils pour dire l'état actuel du débat, il y, y a des historiens qui défendent l'idée qu'il n'y a jamais eu de ninja, du tout. Wow ah ouais, rude, rude, je m'y attendais Et donc il y en a qui défendent qu'il y a, qu a peut-être eu des ninjas, mais on n'est pas vraiment sûr, mais on va dire qu'on a peut-être eu, mais de toute façon ils n'avaient pas de costume noir et tout ça. Ils s'habillaient en paysans et c'était juste des espions qui allaient espionner à côté. Ah c'est super passionnant ça. Euh, ouais. Et donc forcément, alors c'est marrant parce que je suis prof de japonais, quand j'aborde le cours sur les ninjas, j'ai des élèves qui pleurent dans la classe, <rire> c'est génial. <rire> oui, donc sur cette histoire de ninjas, euh, en fait là encore le débat m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que c'est un peu comme un autre débat qui me fascine. C'est... Est-ce euh, qu'il y a eu un Jésus historique ou pas hein Oui, oui, oui j'allais justement... Faire et donc, le... euh, c'est vrai qu'il y a des athées qui défendent l'idée qu'il n'y a pas eu de Jésus historique. Hein, que C'est la thèse mythiste, on appelle ça. Qu'il n'y a eu qu'un un, un Jésus mythologique. Hein, c'est de la pure fiction hein, qui a été totalement inventée. Euh, et moi, je suis agnostique sur la question. C'est-à-dire que je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a eu un Jésus historique ou pas. Si tu me pousses dans mes retranchements, je dirais... Il y a probablement un, un, un Jésus historique. Mais... Ce qu'il a fait, j'en sais pas grand chose, hein, parce que pratique, beaucoup de choses dans les Nouveaux Testaments sont, sont inventées de toutes pièces. Donc, je ne sais même pas, je dirais même pas qu'il y a eu un Jésus qui était un prophète ou un rebelle, ou je saurais même pas dire. Mais il y a, peut bon, il y a probablement peut-être eu un mec qui s'appelait Jésus, il a fait des trucs, <rire> et ça a donné le résultat qu'on a maintenant. C est, c est, mais je veux dire, j'ai pas vraiment une conviction forte sur cette opinion-là. Mais par contre, le débat est super intéressant hein, parce que d'un point de vue épistémologique, justement, la question c'est comment est-ce qu'on sait que le passé s'est produit. Et, et les historiens, en fait, qui débattent, bah, c'est parce qu'ils ont des critères différents pour déterminer. Euh... Par exemple, on va dire qu'il faut qu'il y ait des documents différents qui attestent l'existence de Jésus. Euh, bah, dans les, il y a quatre évangiles, ces quatre documents... Hein on se plie alors veux quand on les compare donc, tous les quatre euh... ouais, mais les, les, les... alors les quatre documents sont pas indépendants l'autre. Avaient... il y en avait qui avaient qui sous les, sous les yeux ouais. donc il y en avait qui avaient les autres documents sous les yeux alors c'était plus, je dis toujours c'était des fanfictions ils avaient la première, ils en avaient <rire> des fanfictions, j'ai utilisé le terme j'ai utilisé le terme dans, dans mon livre pour en finir avec le paranormal une fan... les autres c'est des fanfictions avec des easter eggs en plus les easter eggs c'est par exemple quand Jésus marche sur l'eau En fait c'est parce que si vous avez lu le volume 1 il y a Moïse qui a ouvert la mer rouge et alors alors, euh, hop, Easter Egg, on retape Easter <rire> Ouais, mais c'est vrai, c'est carrément ah, ça. Ouais. Ouais. Ceux qui étudient les prophéties euh, font d'ailleurs utilisent d'ailleurs ces, ces répétitions de mmh. de, de, de trames et, ouais. et de motifs pour pour justifier le. Le message cache. Ouais, généralement, les universitaires ils vont utiliser voilà, une répétition de motifs ou une reprise de thème ou un vocabulaire historique <rire> <rire> ouais, ouais, C'est vraiment ça. Parce que dans les Avengers ou comme ça, c'est comme ça. On reprend quelque bah chose oui, qu'on a, qu a vu dans un autre film. Mais euh, voilà, et donc pour l'histoire des ninjas, c'est exactement la même chose. Hein. j'ai pas une opinion tranchée sur l'existence du ninja. Sauf qu'évidemment, le, voilà, le cliché des ninjas euh, qui faisaient des arts martiaux, on sait qu'ils ne faisaient pas d'arts martiaux. Euh. Ah euh, on sait qu'ils n'avaient pas d'armes. mais bah parce qu'en fait il y a des manuels qui datent de 200 ans ou 250 ans, là je de mémoire hein. euh, D'après la, après la fin des ninjas, qui sont des manuels de ninjutsu si vous voulez, de, de comment on entraînait les ninjas Et ils contiennent des infos, donc 200 ans après la disparition des ninjas hein. Donc bon, pour ceux qui aimaient justement l'épistémologie historique, voilà c'est un peu tard <rire> Mais euh, bon, en admettant que ces livres sont corrects, sont vrais il reflète vraiment ce qui était enseigné 200 ans auparavant. Oui, là pour le coup, Jésus c'est euh, 60, oui, 60 ans. Oui, bah oui. Euh, dans ce livre-là, il y avait que comment, des conseils du genre comment mettre le feu à un bâtiment, comment se déguiser en paysan, comment parler le dialecte local, et il y a absolument zéro euh, technique d'arts martiaux. Et donc, quand on vous vend du ninjutsu euh, en costume de ninja dans votre centre sportif favori... Ça, on est sûr. <rire> c'est... C'est un mec qui se fout de votre gueule, ou alors, alors qui est pas compétent, mais... oui, ou qui, qui, qui, qui, qui répète ce qu'on lui a appris. Ouais, c'est ça, ouais, ce ça. lui a appris à la télé, ouais, ou les... ouais. Mais malheureusement, il y a des plein de livres sur les arts martiaux qui véhiculent des choses fausses. Hein, c'est au niveau de l'histoire. Quand ouais. récemment j'ai acheté un livre sur le judo pour mon fils. Euh, et alors on dit euh, le judo ça ça, ça vient du jujutsu ju mais c'est quoi ce jujutsu qui est écrit exister au judo Enfin ils expliquent pas. De... Enfin en réalité ce qu'il y avait avant c'était des koryu et tous ces machins là. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire des arts martiaux mais en fait il... même les, les livres de vulgarisation qu'on qu vend véhiculent des informations incorrectes sur l'histoire du Japon. Donc forcément n'est pas étonnant que les gens ont des représentations incorrectes. Mm -hmm. Mais donc finalement les ninjas voilà on... C'est comme Jésus pour moi. C'est-à-dire qu'on est. Ça dépend les critères. Les ninjas, c'est comme Jésus. <rire> J'adore. On va en faire un t-shirt. Mais... <rire> non, mais le débat est le même. C'est-à-dire que ça dépend les critères qu'on se donne pour accepter l'existence. Des... Parce qu'évidemment, le problème des ninjas, c'est que c'est des espions. Et donc, par défaut, prouver l'existence d'espions, c'est toujours chaud. Ouais. Parce que leur... s'ils existent. La preuve qu'ils existent, c'est l'absence de preuve en fait. Oui, c'est comme ceux qui nous taxent de <rire> d'être Monsanto, NASA, mm. euh, gouvernement, euh, euh, pédophile, sataniste, franc-maçon, euh, illuminati, ouais, ouais, ouais. j'en passe c'est des meilleurs. J'en ai, je les ai tous, je les collectionne personnellement. Je crois que j'ai le jeu complet. <rire> voilà. Donc ça, c'est une des, ouais, c'est probablement une des dernières choses qui m'a quand même. En fait, on ne s'imagine pas, mais tout ce qu'on qu voit dans les films et tout ça, il y a tellement de choses qui sont fausses, incorrectes historiquement. Ah oui, oui, oui. Ah, dernier exemple, allez. Enquête au Loch Ness. J'ai écrit sur l'Écosse, on est d'accord, parce que le Loch Ness est en Écosse. Et alors, on se dit, on va présenter un Écossais, et on va le taper en kilt. Mais en fait, les kilt... On voulait montrer des Islanders en kilt durant le Moyen-Âge Mais les kilt en réalité ça date du XVIe siècle et après oh merde. et merde. Et donc quand on voyez Highlander avec des mecs en kilt C'est complètement faux historiquement oh, parlant On va arrêter cette interview on est en train de briser euh, les... les gens sont en train de prendre une pilule rouge de force Ça va pas ça mais va, ouais, euh, non, mais Ce qui est génial c'est que les, les gars qui font un film comme Highlander ou Brevart. Ils se disent, ils s'en euh, tamponnent, compl tamponnent complètement, <rire> ils se mettent, on va leur mettre des kills parce que ça en écosse' ouais. c'est bon, il y, a, il y a juste 200 ans d'erreur, mais c'est pas grave. Ouais tranquille, bah, moi je suis dans le cinéma, je peux te dire qu'ils s'en tamponnent d'à peu près tout. Hein. Là, ah par ouais, exemple ouais, en ce sais. moment je suis sur un truc où il je fais une petite aparté, il y a, y a un moment donné, tiens-toi bien, il y a la nana qui doit aller chercher un virus dans des serveurs, mm -hmm. elle plonge sa main dans les serveurs et elle extrait le virus qui est une boîte avec de la lumière, ah hein, oui. tu vois et des câbles, plusieurs câbles hein, bien sûr voilà c'est ça le virus ouais, et on ouais. est en 2019 ouais, c'est ça ouais. voilà, le, cinéma, le, cinéma, le cinéma fait autant de tort que de bien je pense à, à l'esprit ouais, c'est pour ça qu'écrire euh, des livres de zététique pour les enfants c'est super important pour, euh, pour leur expliquer tout ça ben oui, pour, les, pour, les, pour les équiper d'outils en disant bah ben oui c'est parce que tu vois un truc dans un film méfie toi <rire> ce que tu vois dans les films c'est pas la réalité et t'as plein d'informations en regardant les films que tu penses être correct mais en fait tu dois tout euh, double ouais. checker ou triple checker derrière et les films nous enseignent beaucoup de choses pendant l'enfance, justement. Ça, c'est un gros, gros problème. Et les dessins crois. animés aussi. Les ouais, dessins ouais. animés, ouais. Euh, c'est clair. Mais écoute, on va s'arrêter là-dessus. Euh, je parlerai des heures avec toi, évidemment. On l'a déjà fait d'ailleurs. De... J'ai eu la chance, l'immense honneur. Vous n'imaginez pas comme... comme je suis. Je me sens diplômé par, par ça. J'ai été invité dans le balado. Euh, le... le scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. C'est génial. <rire> et. Euh... Si vous voulez continuer à nous entendre parler, il y a deux interviews. Pour l'instant, on n'en a sorti qu'une. Ouais, et prochain euh, va sortir et bientôt, la prochaine ouais. va sortir bientôt. Mais euh, comme on ne sait pas quand vous regardez ça, bah voilà. tout ça est bien sûr dans la description. Tous les trucs qu'on a évoqués sont dans la description. Et surtout, je vous rappelle, euh, jusqu'au euh, jusqu jusqu 20 mai, jusqu 20 mai euh, sur Ulule, dans la description aussi, vous allez euh, bah, choisir comme contrepartie... Un des... Soit le volume 2, soit le volume 1 et 2, et vous renseignez le hashtag Mr. Sam quand vous validez votre contrepartie. Lui il va comparer ça avec. Il va vérifier si vous avez bel et bien pris une contrepartie, hein, parce qu'on peut commenter si on. Blablabla. Et alors, si on atteint les 30 hashtags Mr. Sam, on fait un live entre nous, euh, très sympa, on discute avec le chat et tout. Je crois que si on est une trentaine, ça sera beaucoup plus sympa que les. Euh... 700 personnes de la dernière fois où je n'arrivais pas du tout à lire les commentaires défilés. Donc voilà. Euh, Jean-Michel, je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi de m'avoir invité dans ton émission. Non, je, je, vraiment, je suis, je suis très ému de te compter dans, dans, dans le palmarès des, des Mr. Mrs. Who. Je, je pourrais dire que j'étais dans une émission où il y a aussi eu Jean-Pierre Petit. Ah ouais, c'est vrai Non mais t'as interviewé, genre... c'est pas exactement le même format. Ah oui, oui, d'accord, c'est ça. Non, t'es pas, pas dans Versus. Ouais, euh, t'es pas dans Versus. T'es sur une chaîne là, où y voilà, il y a eu Jean-Pierre Petit. Voilà, c'est quand même, quand, même. quand même pas mal. C'est quand, quand même pas mal. <rire> même pas mal. <rire> <rire> Comment ça Achievement unlocked. Oui, ça, voilà. <rire> ok. Eh ben Jean-Michel, je te remercie beaucoup, on te retrouve sur le, le podcast du Balado il y a des centaines d'émissions à ah ouais. écouter franchement, allez-y, c'est un régal on se rapproche des 400 donc euh... ouais, pff, 400, vous imaginez, il y a des invités en pagaille tous plus intéressants les uns que les autres euh, pour moi, ça et euh, la conversation scientifique d'Etienne Klein c'est les deux trucs à se foutre dans les oreilles quand on a envie de s'occuper juste les oreilles et qu'on travaille ou quelque chose comme ça, c'est super chouette ça fait passer le temps d'une façon très agréable et intelligente on en ressort, grandi. Voilà, euh, qu'est-ce que je peux rajouter de plus C'était très bien, je pense. C'était très bien, ouais. était, on était à bien. ciao, bonsoir. À ciao, bonsoir. <rire> Et surtout, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne.